Notre ministre du Logement a déclaré qu'en matière de logement, la maison individuelle, en France, c'est terminé. Et on va en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne suite aux dernières vidéos et qui ont liké ces vidéos. Si t'es pas abonné, il est encore temps de le faire pour toi, c'est gratuit et ça peut rapporter. Gros, qui sait Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme les autres, euh, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que euh, ben, j'ai pas l'habitude de faire ce, ce type de vidéo, en principe j'en fais une par an et là ben, ça tombe, ça tombe aujourd'hui, c'est euh, effectivement ma vidéo coup de gueule. Alors j'avais fait une vidéo coup de gueule euh, l'année dernière à propos de de, de certains propos qu'avait euh, émis euh, le député Laglaise et bien aujourd'hui je réagis à des propos qui ont été euh, annoncés euh, récemment par notre ministre du logement. Donc prépare toi pour cette vidéo parce que je dois t'avouer que je suis un petit peu en colère. Ce qui m'a mis en colère c'est cette annonce qu'a fait notre ministre du Logement, qui a fait trembler 70% des Français, dont tu dois faire partie très certainement si tu regardes cette vidéo. Notre formidable ministre du Logement souhaite, pour notre bien et pour notre bonheur bien entendu, je la cite, « un habitat durable et désirable ». Alors jusque-là, ça a l'air sympa, mais reste avec moi parce que tu vas voir que ben, ça ne va pas durer. Alors je continue avec les propos de notre ministre du Logement, qui a également dit « Nous devons rechercher cette intensité heureuse, une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux. Alors je t'avoue qu'à ce stade, je commence à me poser des questions. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Mais attends, attends, tu vas voir, elle nous a donné quand même une raison pour laquelle elle a dit ça. Alors la raison, c'est la suivante. Elle nous explique en fait que la maison individuelle, est un non-sens écologique, économique et social. Oui, oui, oui, t'as as bien entendu, c'est les propos de la ministre du Logement. Et constitue finalement une impasse écologique, économique et sociale. Pardon Alors là, euh, excuse-moi, mais il faut, faut qu'on m'explique parce que là, je comprends pas tout. En quoi la maison individuelle est moins écologique que la construction d'un immeuble de 30 étages J'aimerais bien le savoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive quand même à construire des maisons individuelles que l'on appelle des maisons passives. C'est quoi une maison passive C'est une maison qui ne consomme pas d'énergie, donc qui n'est pas énergivore. Et on construit même des maisons positives. Ce sont des maisons qui produisent de l'énergie. Et d'ailleurs, ce genre de maison est le, la plupart du temps construite avec des matériaux écologiques. Alors moi, je me pose la question, si c'est un problème écologique, il faut qu'on m'explique également, euh, est-ce qu'une euh, ville... Ou plutôt une commune pavillonnaire émet plus de CO2 qu'une ville. Est-ce que vivre dans un pavillon est moins économique que vivre en ville Oui, parce que tu l'as compris, notre ministre du logement souhaiterait qu'on vive tous en ville, entassés dans des appartements et des barres d'immeubles. Et qu'en qu construisant avec des matériaux et des, des procédés innovants, on peut donner envie de vivre dans une tour. Mais pour notre bien, et au nom de l'écologie, de l'économie et du social, bien entendu. Alors je vais te dire. J'ai habité en ville pendant plusieurs années dans un appartement et aujourd'hui j'habite dans une maison individuelle. Et je peux te confirmer et te prouver que c'est aujourd'hui beaucoup plus économique pour moi de vivre dans cette maison individuelle que d'avoir vécu dans l'appartement dans lequel je vivais en centre-ville. Et je vais te dire pourquoi tu vas vite comprendre. Alors premièrement, je ne paye plus de PV de stationnement. J'en payais à l'appel. C'était même lorsque je dépassais de quelques minutes, on se retrouve facilement avec des amendes de 35 euros. Ça c'est fini depuis que j'habite dans une maison individuelle. Je ne dépense plus des tonnes de carburant non plus, parce que je ne suis plus dans les embouteillages matin et soir. Et je ne paye plus de taxes d'habitation ou de taxes foncières à un prix exorbitant, comme c'est le cas dans les grandes métropoles françaises. Et oui, parce que la taxe d'habitation et la taxe foncière est beaucoup moins chère lorsque tu es en dehors des grandes métropoles. D'un point de vue économique, ce que je me dis c'est que ça doit être très certainement beaucoup plus économique pour le gouvernement, mais pas pour toi et moi. Aujourd'hui je n'habite plus dans un appartement qui était trop petit et qui me coûtait très cher, en tout cas beaucoup plus cher que ce que me coûte aujourd'hui de vivre dans cette maison qui fait trois fois la surface que faisait mon ancien appartement. Sans compter bien entendu tout le reste parce que évidemment tout ce qui est produit de nécessité comme l'alimentation par exemple coûte toujours beaucoup plus cher dans les grandes métropoles qu'à l'extérieur. Bon, évidemment, je te passe bien sûr tous les autres inconvénients, la pollution, euh, l'insécurité, le risque d'être victime d'une pandémie 100 fois plus élevé que si tu habitais dans une maison individuelle avec un jardin. Et oui, parce que même si le gouvernement me dit que je prends aucun risque, qu'il n'y a aucun danger d'attraper un virus en s'entassant dans le métro deux fois par jour et qu'il y a des études très sérieuses scientifiques qui le prouvent, eh bien mon sens logique me dit qu'on me raconte peut-être des conneries, tu vois Alors je sais pas toi, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des cons ces temps-ci. En tout cas un peu plus que d'habitude. Enfin ça c'est juste mon impression. Donc pour résumer, c'est quand même pas un hasard si 56% des français aujourd'hui vivent dans une maison individuelle. Et ce n'est pas non plus un hasard si aujourd'hui 75% des français estiment que l'habitat idéal pour eux et leur famille est une maison individuelle. Et c'est logique parce que si on prend en compte également la condition de vie dans un appartement qui se trouverait par exemple au 7ème étage et euh, sans balcon, à comparer avec une maison individuelle et son petit jardin, euh, eh bien, si, si tu me poses la question, la question elle est vite répondue. Aujourd'hui, personnellement, moi, je suis très heureux de pouvoir vivre dans une maison individuelle, parce que lorsque je sors dans mon jardin pour aller chercher les légumes que j'ai semés dans mon potager, eh bien, ça me permet de respirer de l'air bien plus pur que celui qui se trouve en ville, mais aussi parce que ça me coûte beaucoup moins cher d'habiter dans cette maison individuelle par rapport à un appartement dans le centre-ville d'une métropole. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'habite dans cette maison que j'ai faite construire, et cette maison, elle me coûte moins cher que le loyer que coûterait un studio à louer dans une grande ville. Et si tu penses que j'habite au milieu de la Creuse et que c'est pour ça que ça ne me coûte pas cher, eh bien pas du tout, parce que je me trouve à, à peu près 20 minutes de Bordeaux pour tout te dire. Voilà. D'ailleurs, si tu veux savoir comment je fais pour pouvoir me loger dans une maison neuve pour le prix inférieur à un loyer d'un studio, eh bien tu as un lien dans la description de cette vidéo où je t'invite gratuitement à suivre ma prochaine masterclass où je t'explique comment j'ai fait et comment tu peux faire aussi. Je reviens à mes moutons parce que je ai pas fini avec notre ministre du logement et tu vas voir qu'avant la fin de cette vidéo, tu vas être autant énervé que moi. Donc, notre ministre du logement, comme tu l'as compris, nous explique qu'il faut en finir avec la maison individuelle euh, pour les raisons qu'elle a évoquées et que, et que je t'ai partagées euh, précédemment et euh, par contre, elle nous dit que, euh, évidemment, si on supprime les maisons elle a quand même pensé à une meilleure solution pour la remplacer oui, euh, elle nous dit qu'elle a trouvé une meilleure solution que la maison individuelle selon elle, bien sûr tu as envie de savoir de quoi il s'agit, bien entendu tu sais déjà que tu vas te marrer, bah t'as pas tort je te le retranscris tel qu'elle l'a fait dans son annonce elle souhaite, pour toi et moi, je la cite un habitat durable et désirable. Comme c'est mignon. Alors oui, je sais aussi que ça ne veut absolument rien dire. Mais attends, parce que ça n'est douté qu'on n'allait allait rien comprendre. Donc, elle s'est expliquée. Et donc, elle a apporté des précisions en disant qu'elle souhaitait que nous vivions dans une intensité heureuse. Elle veut une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques vivants et chaleureux. Moi, quand j'entends ces mots... Bah, je dois dire que ça donne vraiment envie. Son projet, c'est de mettre fin à la maison individuelle parce qu'elle dit que c'est un rêve qui a été construit de toutes pièces dans les années 70 pour les Français et que maintenant il faut arrêter avec la maison individuelle car ce dont on a besoin, c'est de vivre en ville dans des tours et des barres d'immeubles. Voilà, c'est ce que pense notre ministre du Logement. Donc son projet, c'est de refaire la même connerie que dans les années 60 en construisant des milliers de logements. En ville des cages à poules. la densité c'est ça alors ça a été une solution effectivement dans les années 60 parce qu'il euh, fallait absolument pouvoir construire rapidement des logements et en gros volume tout simplement parce que bah, la france sortait de la deuxième guerre mondiale euh, pendant laquelle elle a été en grande partie détruite donc il manquait cruellement de logements il fallait en construire vite et rapidement donc on s'est un petit peu moqué euh, des conditions de vie malgré qu'à cette époque là les conditions de vie pour ces logements étaient plutôt bon par rapport à ce qui existait déjà avant, mais aujourd'hui on ne peut plus comparer du tout euh, le, le logement euh, de, de, de ce type avec le logement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français fuient ce type de logement, on le voit, on le remarque encore aujourd'hui, il suffit de regarder les différentes statistiques et sondages, on voit que les gens sont en train de, de quitter progressivement les villes parce qu'ils parce qu n'en peuvent plus, parce que les villes sont, deviennent de plus en plus invivables, et que la maison individuelle reste... Toujours et encore, le rêve de logement des Français. Mon analyse pour conclure, c'est que si on essaie de voir le côté positif de cette annonce, eh bien ça peut être une très grosse opportunité pour toi et moi. Car tous ceux qui sont déjà propriétaires d'une maison individuelle vont voir la valeur de leur patrimoine encore grimper plus que ça ne l'a été ces dernières années. Si tu n'es pas encore propriétaire de maison individuelle, je te conseille de le faire tant que c'est encore possible. Et si tu veux apprendre à devenir propriétaire d'une maison individuelle pour que ça te coûte moins que le prix de loyer d'un studio, eh bien je te rappelle que tu as un lien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire gratuitement à ma prochaine Masterclass Live où je te montrerai comment moi j'ai réussi à faire construire ces maisons pour qu'elles ne me coûtent pratiquement rien de les habiter. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et de me laisser en commentaire euh, si ben, tu es d'accord avec ces annonces de, de ton ministre du logement ou si au contraire, eh tu n'es pas d'accord et que tu préférerais vivre dans une maison individuelle plutôt que dans un appartement. Voilà, moi je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.